Voici la deuxième vidéo sur Stencil. Dans cette vidéo, on va s'occuper des acteurs. Donc les acteurs, ce sont soit le personnage qui est contrôlé par le joueur, soit les différents personnages ou éléments du jeu avec lesquels on va pouvoir interagir. Nous allons voir le cas d'un personnage qui a déjà été importé. On voit que dans ce personnage, on a plusieurs apparences, plusieurs formes d'animation pour pouvoir servir en fonction des différentes commandes que je vais envoyer à mon personnage. Donc, l'animation d'attente, l'animation de saut, et une animation de marche. Nous allons voir maintenant comment on va faire pour importer ces différentes images. Donc, quand j'arrive dans mon tableau de bord, dans Acteur, je crée un nouveau type d'acteur. Donc là, on va importer une image toute simple. Donc on va importer un trampoline. Voilà. Je vais cliquer pour ajouter une animation. Mon animation, il n'y en aura qu'une seule pour ce trampoline ce sera même une image fixe. Donc on va la laisser, voilà, la plus simplement animation. Voilà. Et je vais cliquer pour ajouter mon image. Donc là, dans ce cas-là, on a une seule image. On fait choisir image. On va choisir. L'image qui convient, que j'ai mise à la bonne dimension au départ. Je vais ajouter. Et voilà. Là, ça s'arrête là. C'est très simple. J'ai créé mon acteur trampoline. Lorsque l'on veut créer un acteur animé, eh bien, il va falloir importer plusieurs images. Et pour ça, il y a différentes techniques. Là, je vais créer euh, une plante carnivore. Je vais plante. Je vais créer une nouvelle animation, d'ailleurs qu'une seule animation, donc le nom a peu d'importance. Je vais importer ma première image, qui est ma plante fermée. Hop, je l'ajoute. Je vais choisir ma deuxième image, qui est la plante avec la bouche ouverte. Et on voit que ça nous fait une animation. Là, le problème, c'est que l'animation est très rapide. Donc, en recliquant sur chacune de mes images, je vais pouvoir spécifier combien de temps je vais vous voir qu'elle que s'affiche. Ce temps est en millisecondes. Donc, je vais par exemple mettre hop, une seconde affichée avec la bouche fermée. Et elle va ensuite, si je fais comme ça, très brièvement ouvrir la bouche. Voilà. C'est un exemple évidemment, c'est adapté en fonction de, de vos envies. Donc, vous pouvez modifier le temps pour euh, adapter le rythme un petit peu de, de vos images. Troisième exemple, on va importer directement un GIF animé. Si vous trouvez une image qui vous convient parfaitement, qui a la bonne dimension, qui est au format GIF animé, c'est possible de l'importer. Donc là, on va importer un Sonic. Voilà. Il va avec une animation de course. Et ici, on va directement choisir l'image de mon Sonic animé. Et le logiciel va directement me décomposer mon GIF animé en plusieurs images pour pouvoir me réanimer après. Donc là, je peux remodifier les durées si j'ai envie. Dernier exemple, c'est on peut importer nos acteurs sous forme de ce qu'on appelle un sprite strip. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes les images de notre animation décomposées, collées les unes à côté des autres. C'est-à-dire que, concrètement, je vais avoir une image qui va ressembler à celle-là, avec mes bas pièces qui tournent et avec euh, chaque image qui sera collée sur une seule image. Donc là, la manipulation est un petit peu différente. Euh, pièce ce nom a déjà pris je ne sais pas pourquoi je vais l'appeler coin je vais garder mon animation ici je vais choisir mon image comme toujours, cette fois-ci par contre je vais lui dire que je vais importer un certain nombre de colonnes donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 colonnes, il va me redécouper mon image en 10 petites images et me les importer. Et lorsque je fais ajouter, il va bien ajouter mes 10 images avec mon animation. Voilà. On va, on va s'arrêter là pour les acteurs et je vous laisserai découvrir la suite dans la vidéo prochaine. Merci.